Eh bien c'est le toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster, et oui cet endroit ne vous dit absolument rien, pour ainsi dire, euh, tout ce que vous voyez sous vos yeux, rien n'a été fait durant les précédentes vidéos et je suis très excité de vous présenter euh, cette euh, vidéo et avant de démarrer n'oubliez pas le pouce bleu évidemment pour m'encourager Si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir Et j'attends évidemment vos retours et vos conseils en commentaire par la suite de cette vidéo Bon visionnage Alors évidemment vous connaissez ici euh, l'entrée du parc Ce qu'on a fait du coup sur les trois, premiers, euh, bah, les trois premières vidéos tout simplement Jusqu'ici vous, vous connaissez Sauf qu'à droite vous voyez qu'il y a déjà des belles nouveautés en effet On va, on va y aller tranquillement et eh bien tout simplement, j'ai euh, concocté une petite zone de type futuriste et je vais pas vous mentir que ça m'a plutôt bien inspiré. Ça m'a plutôt bien inspiré, je vais vous montrer ça. Donc en fait c'est par ici, j'ai carrément créé un nouveau quartier. Ah non mais attendez, juste, alors je vais vous, je vais vous faire dans l'ordre chronologique des choses. J'ai installé ça d'abord dans un premier lieu. C'est bien, jette dans la poubelle. Très bien. J'ai installé ça dans un premier lieu, petit manège, euh, bon que j'ai rien fait, mais euh, que j'ai placé juste ici. Comment ça s'appelle de nouveau C'est un elixir machine sensation. Et j'ai rajouté des petits décors. Donc vous voyez, c'est vraiment de la prise en main. Et, et voilà, c'était, il fallait un début à tout. Donc voilà, pour faire une sorte de petit décor par derrière, ce qui m'a permis d'ailleurs d'apprendre beaucoup de choses par la suite. Vous allez le voir. On va aller. Oh là là, le salaud. Ils ont, ils ont déjà tout cassé. Alors, je me fais bien vandaliser, malheureusement. Ça, c'est un, un, terrible. Bienvenue dans la zone futuriste. Dans la zone du Turfu. Je suis très fier de moi. Forcément, tout n'est pas parfait, encore une fois. Tout n'est que prise en main. Mais je vous laisse admirer. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avec ce petit sas. Un petit peu de fumée d'ambiance. Oh, on va dire que c'est de la vapeur d'eau. Hein. Et on arrive sur la petite place. Tranquillement, de la zone future. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de gens. Surtout, c'est assez terrible. Euh, là des toilettes C'est pas moi qui les ai fait du coup hein. Ça c'était un modèle euh, Comment dire Un modèle préfet Mais du coup j'ai appris à faire moi même mes modèles Ici j'ai fait donc une petite machine Pour retirer les sous Donc là tout ça c'est de moi Forcément c'est pas parfait mais j'ai essayé voilà, de, de manipuler les choses pour rendre ça sympa De même pour ça euh, Ces euh, Petits stands pour se déshydrater bien évidemment Non pour s'hydrater plutôt <rire> Donc ça j'ai tout fait de moi même Et je suis assez content du résultat Après c'est pas compliqué une fois que t'as compris Mais forcément moi au début je comprenais rien Moi je comprenais pas comment On pouvait arriver à faire ça tu vois Et maintenant je comprends comment faire Donc euh, bah, c'est vraiment cool euh, Voilà pareil Ici des petites animations zone 51 Des petites animations par-ci par-là Là aussi voilà ça ne sert à rien c'est juste décoratif Ici une attraction placée euh, C'est le hammer swing C'est vraiment incroyable alors Entre temps j'ai ajouté plein d'attractions J'ai trop hâte que vous voyez je... ça c'est ma fierté les gars Mais vraiment vous verrez plus tard C'est le meilleur pour la fin parce que ça c'est le tout dernier truc que j'ai fait Et j'en suis ultra fier Mais du coup les gens sont moins attirés par ce genre de manège là et bon c'est pas bien grave Là j'avais fait un petit air de pique-nique de type futuriste Donc là vous voyez on peut manger tranquillement à l'ombre Alors ça fait pas l'unanimité euh, Puisque ici vous pouvez acheter à manger Et ça pareil c'est pas moi qui l'ai fait Je l'avais placé au tout début Quand je savais pas encore tout faire Ça ça m'a pris plusieurs jours à faire hein. Alors le problème c'est les gens marchent dans la fontaine Ça ça m'énerve Et je, je peux pas faire autrement Voilà Ici une sorte de bateau pirate mais en version euh, NASA quoi <rire> Tout simplement Là aussi euh, un manège, attendez je vais mettre en accéléré euh, Ça ça s'appelle le collider J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop Pareil ici Une autre attraction, je vous montrerai en vue aérienne Après vous inquiétez pas Une autre attraction en mode un peu Voilà c'est vraiment la fête foraine hein, pour le coup Également ici des fusées Ça ça fait... Voilà, ça fait vraiment Cette attraction dans la vraie vie Ça doit foutre la gerbe mon pote Incroyable Ici aussi des petits bancs pour pique-niquer. Là, j'ai copié-collé euh, et j'ai rajouté un petit hot-dog ici. Et là, c'est une de mes premières attractions. En fait, c'est chiant parce qu'il y a énormément de monde. Mais là, je suis content. C'est une de mes premières attractions que j'ai euh, essayé de décorer, que j'ai essayé de bien faire. Mais elle n'est pas parfaite. Alors attendez, je vais prendre la vue aérienne. Ce sera bien plus sympa. Comme ça, vous allez un petit peu voir le, le délire. Ah, ça a vraiment... Là, il n'y avait rien. Hein. Euh, Souvenez-vous, euh, quand j'ai commencé euh, le parc... Au tout début, il n'y avait que ça. Après, j'ai rajouté ceci. Euh, faites pas attention à ça, vous inquiétez pas. J'ai rajouté cela. Ensuite, j'ai fait ça. J'ai toujours pas trop décoré. Alors, j'ai rajouté un petit train par là. Euh, mais c'est tout ce que j'ai fait. Je crois que j'ai rien décoré. Je, vraiment, c'est un peu naze. Par contre, ah là aussi, j'ai essayé de construire. Mais du coup, ça n'a rien donné. Mais c'était vraiment pour prendre en main. Et ensuite, là, je me suis gavé. Là, je me suis gavé. Je vais vraiment tout vous montrer de, de A à Z. Ça va prendre un petit peu de temps. Et, et j'attends euh, vos retours parce que j'ai besoin de conseils pour certaines choses. Déjà, il y a des trucs qui m'embêtent un peu. Est-ce que vous n'avez pas des solutions Par exemple, vous voyez cette herbe là qui est entre les deux là Comment on pourrait faire pour que ce soit comme l'allée là Parce que c'est pas possible de. J'ai essayé. Alors, on peut gruger, mais c'est très complexe. C'est très complexe et c'est plus. Ça prend vraiment la tête. D'ailleurs, j'arrive même plus. Voilà. Là, tu vois, je peux pas euh, faire. Euh... Ça ne marche pas, je peux pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire C'est problématique. Donc moi, les seules solutions que j'ai trouvées, c'est de faire ce genre de choses, vous voyez Mais c'est un petit peu pénible. <rire> c'est un petit peu pénible. D'ailleurs, pour vous montrer un petit peu tous les détails que j'ai pu apporter... Alors évidemment, il n'y a rien dans le bâtiment. Hein. Voilà, ça casse le charme, mais forcément, tout ça, c'est moi qui ai fait. Euh... Donc vous voyez, je suis obligé de mettre des petits euh, objets par-ci par-là pour camoufler l'herbe, mais c'est un petit peu embêtant. Pareil, là, j'ai mis une tour infernale. Incroyable, elle est gigantesque. Et justement cette attraction donne la vue sur celle-là, qui elle-même se fait grignoter par cette attraction-là, qui en est une autre. Hein. Ça c'est deux attractions à part, donc là vous avez trois attractions à part, qui se mangent l'une sur l'autre, et c'est quelque chose que j'adore dans les parcs d'attractions. Bah, Europa Park, hein, le Vodan et le Blue Fire qui se mangent. D'ailleurs le Vodan qui euh, mange aussi une autre attraction, je sais plus comment il s'appelle, mais une attraction sur l'eau. Bref aucun rapport. Donc là voilà, là je me suis gavé, j'ai découvert un petit peu les haut-parleurs, comment ça fonctionne avec de la bonne musique. Voilà. Avec euh, un petit scénario euh, genre euh, crash euh, de vaisseau spatial, avec une file d'attente un petit peu à l'ombre. Et puis cette attraction que j'ai appelée euh, tout simplement euh, NASA, <rire> parce que je savais pas comment l'appeler. Je vous propose qu'on fasse un tour. C'est une de mes premières attractions dont je suis content Alors le seul problème c'est que j'ai besoin de voir les choses en grand Et à chaque fois je fais des trucs gigantesques Et ça c'est mon problème et c'est un défaut Alors il n'y a pas beaucoup de décors Il n'y a même pas de décors Par contre celle où je suis le plus fier et c'est ma dernière c'est celle là Vous voyez que les décors sont plus travaillés Et ça va être le meilleur pour la fin On va le faire à la fin et là je compte vraiment sur vous Pour me donner grave une note Quand on fera cette attraction Voilà je fais un petit peu le suspense Mais tout d'abord on fait celle là donc elle est vraiment pas parfaite pour le coup par contre, les gens sont très contents. Euh, bon, les gens font la queue, mais les gens sont très contents. Allez, top départ, tout le monde est rentré, fermeture, et on est parti. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai essayé de faire au mieux. Elle est vraiment pas parfaite, mais j'en suis quand même relativement content avec le recul. Euh, voilà, j'ai essayé de faire les plus fluides possibles, même si à un moment donné, il faut que ce soit un peu brutal. Hein. Forcément, niveau sensation. En tout cas, j'ai regardé niveau G... Léger latéraux, etc. Ça va, franchement, ça va, je suis très content. C'est parti! La première vrille. Même pas le temps de voir les, le peu de décor qu'il y a. Et là on se calme un petit peu. Ça ralentit tranquille. Mais c'est déjà pas mal. Et une petite remontée mécanique quand même. Qui fait toujours plaisir C'est dommage que là la tour infernale il n'y a personne Parce que quand il y a du monde dans la tour infernale c'est incroyable Let's go Voilà il y a quelques petits côtés un peu brutal encore Mais c'est déjà beaucoup mieux de tout ce que j'ai pu faire auparavant Et on arrive sur la fin, ça se calme. Autant vous dire que j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait, sachant que je sais que l'attraction d'après est mille fois mieux. Donc vraiment, je suis très heureux et j'ai hâte de vous lire. Mais vraiment, hein. vraiment. Hein. Donc voilà pour cette attraction-là, que j'ai appelée donc euh, NASA. L'autre attraction, les gars, euh, c'est encore mieux. Hein. L'autre attraction, je l'ai appelée. Attends, est-ce que j'arrive à cliquer dessus Je l'ai appelée. ESA, ESA, donc euh, la NASA mais version européenne quoi, <rire> je savais pas comment l'appeler, celle-là les gars c'est une pépite, j'en suis très très très content, je vous laisse encore un petit peu admirer parce que voilà je suis content de, de, de, de cette zone et, et voyez en fonction, et d'ailleurs vous m'en me, vous direz des nouvelles, en fonction de vos astuces d'ailleurs j'aimerais vraiment, Vous voyez j'ai réussi à faire une place ronde ici, enfin ovale, j'arrive à faire ce genre de choses, j'en ai marre des gens qui vandalisent, j'ai mis des policiers partout, ça m'énerve, euh... Mais, mais voilà je suis preneur de toute astuce pour agrandir et pour enlever de l'herbe euh, et Parce que ça m'embête un peu et en fonction d'eux Alors là j'ai rajouté un bateau pirate je vous montrerai après aussi Mais là voilà ça n'a pas de rapport avec euh, le quartier futuriste Mais après le parc pourrait très bien se transformer en semi-parc euh, futuriste Enfin je sais pas mais voilà c'est vraiment je m'amuse et à tout moment je supprime des trucs Et voilà euh, ça les gars je vous le dis cette attraction là je l'ai fermée. Je vais la refaire parce que vous m'avez dit que forcément bah, c'est un petit peu naze. Euh, c'est pas du tout réaliste. Euh, je, voilà, c'était mes débuts. Celle-là, je compte la refaire en gardant le même décor et en améliorant puisque maintenant je sais faire quelque chose euh, de plus sympa. Donc voilà, bref, on va faire cette attraction-là, les gars. Regardez un petit peu la file d'attente. Donc on monte. Les gens ici sont très contents. Le chiffre d'affaires est très très bon. Et déjà là, niveau décoration, je me suis fait plaisir. Avec un animatromix ici, de la fusée... Euh, comment on peut dire euh, Un support Comment on peut appeler ça Tout ça là Un bâtiment <rire> Voilà tout simplement Un bâtiment Avec euh, les étoiles ici Et, euh, et c'est vraiment pas mal Et la sortie Elle est juste là Faudra que j'ajoute des poubelles euh... D'ailleurs C'est marrant Parce que ici en général Tout le monde vomit Non c'est pas sur cette fraction C'est ici Ah bah voilà Regardez Je savais qu'il y avait du vomi là C'était sûr Mais ça ça fait vomir de ouf Bref On va faire cette attraction là les amis C'est parti <musique> Allez, c'est parti les amis, vous m'en direz des nouvelles. Je dirais même qu'elle est presque parfaite, en tout cas pour ce que j'ai fait, évidemment. Attention tout de même, mais j'avoue que je suis très content de ce que j'ai fait. Et je suis évidemment preneur de tous vos conseils, toutes vos astuces et de la note que vous allez attribuer à cette attraction. On est parti, place au spectacle. Je me suis fait, mais vraiment, vraiment plaisir. À noter que, vous voyez pour le sol, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de choix est-ce que vous avez des astuces, vous voyez, pour qu'on se croise sur, euh, les, dans, dans l'espace Genre comment faire pour qu'on se croirait sur Mars C'est vraiment quelque chose que j'aimerais. J'aimerais qu'on se croise sur Mars. Alors j'ai pris ce sol là, un petit, petit peu de la pierre, mais je sais pas comment faire. Donc là c'est une montée vraiment euh, verticale, donc. Euh, c'est euh, l'atout de cette attraction. Et donc là, on va clamser à l'envers le temps de la descente. Un crash de vaisseau spatial à gauche, vous le voyez. L'attraction là. Et c'est parti ah, vous avez vu le feu Johnny Let's go À l'envers Et paf, on s'arrête d'un coup Et là, il y a de la fumée qui est en train de se préparer Let's go C'est pas fini, on adore le feu. Ah j'aurais pu rajouter encore de la déco j'avoue. J'avoue, j'ai oublié quelques détails. Parce que le feu sort de nulle part mais c'est pas grave. Et la brutalité pour la fin, qui n'est pas si brutale que ça, vous avez vu. Et je suis très content et là ça se calme et c'est fini. Et voilà tout simplement. J'ai pas fait trop gros. Ah dommage que l'attraction devant elle est pas en route aussi Ça c'est vraiment dommage parce que quand tout est en route c'est incroyable Mais donc voilà pour, pour cette attraction Je suis très très très content Donc voyez un petit peu pour la vue aérienne Moi ce que, ce que j'aime le plus ici c'est là C'est ici Donc là il arrive là-bas Et donc là du coup regardez y a pas de fumée Et la fumée va se préparer tranquillement Voilà le temps que Maintenant la fumée est bien bonne Les portes s'ouvrent propulsion et la fumée s'en va pas de pollution, inutile donc voilà euh, pour les petites automations je suis content, pareil le feu qui sort de là euh, quand il y a les, les trains qui passent on va peut-être encore avoir une petite dernière là je vous laisse admirer de nouveau le show voilà franchement j'aime beaucoup, je suis trop content et niveau attraction en elle même ben je trouve qu'elle est réaliste dans le sens que ben, ce bruit était très bizarre euh, puisque bah, euh, au niveau des G, c'est pas trop brutal, c'est juste comme il faut. Euh, forcément, il y aura toujours des trucs à redire, mais, mais voilà, je suis assez curieux de voir vos, vos retours. est comme tout ces chevauche, j'adore, c'est incroyable. Il n'y a pas de risque d'accident, vous inquiétez pas. Là pour le coup, euh, tout a été vérifié. Mais voilà, c'est vraiment, je suis trop content. Et ouais, si vous avez des astuces, vous voyez, parce que c'est vraiment dommage, le terrain, on a vraiment, euh, en termes de texture, on a le choix de rien du tout. Et j'ai pas trouvé sur le workshop euh, des terrains différents. Alors, si vous avez des astuces ou quoi, n'hésitez vraiment pas, je suis preneur. J'ai vraiment envie qu'on se croise sur Mars, quoi. Et, et pareil, vous voyez... Enfin, voilà, de haut, maintenant, on voit un petit peu. Euh, c'est super, tu vois, j'ai des grandes allées, machin. Mais comment faire pour camoufler l'herbe ici Sans pour autant, d'ailleurs, que tout soit noir, bien sûr. Mais voyez, de sorte à ce que... Parce que recopier ça plusieurs fois, c'est un peu chiant. Alors, s'il faut le faire, je le ferai. C'est pas un problème, hein. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, voilà, je suis vraiment très content de cette zone. Euh... Donc là j'ai rajouté de la montagne, un peu de verdure ici pour... Euh, bah voilà, pour, pour délimiter ici, tu vois. Euh, et puis là j'ai rajouté un bateau pirate. Alors qu'est-ce que j'ai fait entre-temps Là j'ai rajouté des toilettes aussi. Que je n'ai pas fait moi-même. Ça c'était vraiment avant que je fasse cette zone. Hein. Parce que vous voyez vraiment, cette zone m'a permis déjà de créer des attractions beaucoup mieux et d'en apprendre beaucoup plus là-dessus. Mais aussi m'a permis de créer moi-même mes constructions. Et donc avant ça... Voilà j'ai tout simplement pris des bâtiments prédéfinis pour vraiment voir et comprendre comment ça fonctionne Faut pas faire attention aux PNJ qui traversent euh... C'est un petit peu dommage mais c'est comme ça euh, Donc qu'est-ce que j'ai fait La zone pirate euh... Euh, Donc ça il y avait déjà Et là j'ai fait une petite place, je suis assez content Bon personne n'y va puisque l'attraction là est fermée Mais donc j'ai fait une petite place Et pareil hein, j'ai mis ça c'est sympa Ça rajoute un peu un élément décoratif Mais pourquoi j'ai mis ça Tout simplement à cause de ça donc là messieurs dames j'ai envie que vous me dites comment on fait pour euh, dégager ça Je n'arrive pas à enlever ce trou d'herbe Alors forcément on trouve des moyens Mais c'est un peu chiant Et surtout pour ce genre d'endroit vous voyez j'ai mis des feuilles là J'ai mis des planches de bois là C'est bien hein en vrai c'est pas mal hein. Mais si j'ai mis ça c'est uniquement euh, Parce qu'il y a des trous quoi Et donc voilà je suis preneur de vos astuces Donc là j'ai mis un petit euh, Une petite animation Voilà un petit euh, Un petit lac Enfin un petit lac, un petit, euh, un petit truc d'eau avec des roches. Ici, le bateau pirate. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement. Je suis, je suis plutôt content. Bon là, j'ai mis un, un bâtiment d'employés vraiment euh, à la YOLO. Euh, pareil que j'ai fait moi-même. Mais vraiment à la One Again. Très rapidement. Sans prise de tête. C'était juste parce que là, mes employés ils sont au bout de leur life. Ils en ont marre de marcher jusqu'à jusqu là-bas. Je pense que ça peut se comprendre. Mais voilà. Et je suis content parce que ça, c'est un, un de mes premiers décors que j'ai euh, réalisé. Euh, et je, je suis assez content. voilà C'est... Enfin c'est fou quoi Et en fait ça, ça me fascine parce que maintenant que c'est fait J'ai la même vision que vous probablement euh, C'est de se dire bah quoi bah y a rien de ouf quoi C'est genre euh, juste normal c'est un décor Mais en fait se dire qu'avant bah y avait rien et que tout a été mis euh, bah pièce par pièce quoi en fait Tu vois Enfin je sais pas je trouve ça fou Parce que quand t'as le recul ou que tu l'as pas fait ou que tu sais pas comment c'était avant bah tu te dis bah y a rien d'incroyable, c'est pas exceptionnel Mais en fait à avoir fait bah ben, c'est fou parce qu'avant ça ressemblait pas à ça et tu pouvais peut-être pas t'imaginer que ça ressemblerait à ça c'est pareil, ça, normalement. Enfin, bon, après, c'est que dalle. Mais voilà, normalement, il y a. Y a, y a... Enfin, je sais pas comment dire, quoi, il y a rien. Ben, je trouve ça fou, en fait, de. Tous, tous ces éléments que tu rajoutes comme ça. Oh merde <rire> ah C'était pas ça que je voulais faire Excusez-moi, messieurs, dames, vous pouvez, euh, vous pouvez y retourner Non, mais en tout cas, en tout cas voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Je suis content et j'ai hâte de, de vous lire. Voilà, j'ai hâte de vous lire, de voir vos, vos astuces, vos commentaires. Quand j'ai trouvé ces panneaux d'étoiles là, je peux vous dire j'étais très content. Hein. Très content Est-ce que j'ai pas fait d'autres choses aussi là Donc là ouais euh, ce petit décor mais ça c'était au tout début Donc il a rien à l'intérieur évidemment ça c'est normal Ça c'est une des premières attractions aussi Que j'ai fait au début Avant vraiment d'attaquer quelque chose de plus ou moins correct Et voyez je vois les choses trop en grand Et par contre il est éclaté au sol Ce truc est éclaté au sol Je vais même pas vous faire faire un tour Parce que j'ose même pas J'ose même pas À la base cette attraction mais vraiment hein cette attraction, elle était euh, elle était là, en fait. Elle était là, elle devait faire un peu... Elle devait grignoter avec l'attraction bleue, là. D'ailleurs, du coup, j'ai rajouté des roches, ici. Faudra que j'en fasse un peu plus. Mais voyez, pour l'immersion, là, c'est pas mal. Et je pense que je ferais ça pour ajouter plus d'immersion. Et, euh, et niveau déco, d'ailleurs, si vous regardez l'attraction, il est à 100%, et ça, c'est génial. Par contre... Ah si ça augmente, j'étais un petit peu plus... Euh... Mais oui, je vais les prix, de toute façon. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais en tout cas, euh, en tout cas voilà. C'est bien, je suis en train de perdre ma dette, mine de rien. On dirait pas, je suis dans le négatif parce qu'on s'en fout. Je suis en mode illimité, euh, bac à sable. Mais je suis en train de reprendre de l'argent euh, positif parce que les gens sont très contents de ce que je suis, ce que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment cool. Allez, à très vite. Des bisous. Ciao tout le monde.